Salut salut, ici c'est Rex Potam, et nous voici repartis pour un nouvel épisode de Compotame, le numéro 30. Euh, nous allons continuer euh, sur la petite messe pour le repos, le Requiem, euh, mais j'ai envie de m'échapper un petit peu de la séquence, et aujourd'hui nous allons euh, nous occuper pour un épisode ou deux de, euh, du Lux Eterna, qui est la toute dernière pièce, La Communion, euh, donc c'est la dernière pièce de cette œuvre. Euh, avant toute chose, bien entendu, euh, si tu n'es pas abonné, bah, je t'invite à le faire et à activer la cloche pour pouvoir profiter des prochains épisodes et euh, à mettre un pouce bleu si cet épisode te plaît et à me mettre un commentaire pour qu'on puisse discuter, tout simplement. Euh, voilà, et autre chose, enfin, euh, j'ai écrit un dossier qui s'appelle « Compotable le compagnon » qui euh, peut te permettre, euh, si tu le souhaites, euh, bah, d'engager en toi-même euh, dans, dans ta propre voie de compositeur, et aussi de profiter un petit peu plus euh, bah, de ces moments de travail que sont compotame, euh, dans lesquels je ne pas forcément sur tous les détails. Et donc, euh, bah, tu les retrouveras dans le dossier, euh, le lien est en description. Donc, Lux Eterna. Alors, Lux Eterna, c'est la toute dernière œuvre, la toute dernière pièce, euh... Donc le texte est simple, hein, c'est un texte qui conclut donc euh, toute ce, toute cette œuvre là, et l'idée c'est d'envoyer et eh bien le défunt vers euh, vers l'espoir de la vie éternelle, euh, que la lumière éternelle luise pour eux Seigneur ou pour lui, hein, le texte est tout loyal, mais au milieu de tes saints et à jamais car tu es miséricordieux. « Donne-leur le repos éternel, Seigneur, et que la lumière éternelle les illumine, au milieu de tes seins et à jamais, car tu es miséricordieux. »« Mi, mon Dieu, que tu es miséricordieux. » Que j'ai du mal à dire ce mot. Euh, voilà. Donc, euh, tu l'as peut-être déjà entendu euh, dans le draft 2. Donc, c'est une œuvre qui conclut. On va y retrouver les, th les thèmes majeurs bah, de, de ce requiem, notamment les trois notes, enfin le, le tout petit thème, euh, ici, là. Voilà donc euh, ça, hein, c'est à mettre en regard avec le thème principal, bah tiens je vais l'ouvrir, euh, le thème du qui ouvre, donc l'introïte, euh si on va tout de suite au tout début, donc il est ici, Requiem Eternam, qui est donc repris tout de suite par le soliste, euh, là on est en Ré mineur, euh, alors que ici nous sommes en Si, pardon en Sol mineur, en sol mineur. Et donc, du coup, c'est le, le même principe, c'est la même, la même mélodie et la même harmonie, mais transposée dans une autre tonalité. Et tu vas voir que nous allons finir par revenir à la fin en ré mineur, puisque c'est la tonalité principale de l'œuvre. Alors, que se passe-t-il dans ce tout début? Alors, euh, si je veux toujours le mettre en regard, juste pour euh, comparer... Okay. Euh, c'est très proche, hein. euh, c'est fait exprès. Le, la partie de piano un petit peu différente, c'est pas juste simplement transposé, c'est un petit peu différent, mais on retrouve les idées, et surtout donc bah, cette voix-là qui est très importante, et le chant du soliste est un petit peu différent aussi. Euh, c'est un, euh, un autre thème quelque part. Euh, Qu'est-ce qui se passe après ça euh, Dominer, et ensuite nous avons. Euh, ah tiens, on va jouer le dominé. Et le piano qui conclut en reprenant. Et là, on a modulé. On a modulé, on est passé donc de sol mineur à do mineur. C'est pour ça que tu as un SOL majeur, là, qui est un SOL majeur 7, qui est donc bah, la dominante de DO, hein, euh, qui permet de faire de cette transition. C'est pour ça qu'on a la, le SI bémol. Et pour être sûr d'aborder ce euh, SOL... Est-ce que je dis pas une bêtise Non, j'allais dire une bêtise, donc je ne vais pas la dire. Hein euh... Non, voilà. Bon, du coup... Euh... Si Si on peut le dire euh... Là juste avant on a un ré Un ré 7 hein. Un ré 7 qui nous permet d'aboutir sur le sol Et qui est donc pour le do qui suit Une dominante, deux dominantes Ça va permettre de faire un enchaînement Pas trop moche euh, Et assez évident euh, Qui permet de passer de sol 6, 5, 1 et ça, c'est le deuxième thème. Très syncopé. Et repris au hautbois. Avant d'être accompagné par le cœur. Alors c'est pas gay. c'est le dernier morceau, euh, on conclut, alors j'ai noté une chose déjà ici, changer la signature rythmique, effectivement, en fait, euh, le tout début étant en C barré, hein, à l'abrévé, mais ce qui suit là, euh, c'est pas à là ici, hop là, si j'ai retenu, c'est mesure 23, voilà, euh, ici, on est en en 4, 4. donc on sait quoi Euh, je me pose une question bête, je ne sais pas y répondre, il faudra que je vérifie euh, si, si la signature rythmique se fait avant ou après l'armature. J'ai envie de dire, euh, intuitivement, entre guillemets, euh, c'est après l'armature. Donc on change déjà la signature euh, de la tonalité, et après on remet la, la bonne signature rythmique. Donc on reprend. Vous avez vu ce petit ralenti léger mais quand même donc là évidemment il va falloir ajouter une voix de ténor Donc là, c'est très fervent, c'est une belle prière. Et là, le piano se débrouille pour revenir de Do à Sol. En utilisant les mêmes cellules rythmiques, hein, avec toutes ces, ces, ces noires en syncope. On tire ralenti et on reprend le tempo du début. Et là, retourner en C barré, oui, exact, donc ici, on retourne, donc encore une fois après. Ouais, ouais, hop là. Donc on est revenu en C barré, et on est revenu en Sol mineur. Donc là, on reprend le thème initial, donc le thème du, de l'œuvre entière, mais ce coup-ci, l'accompagnement, c'est plus le soliste, c'est le cœur. Et donc là, on continue à tourner sur le, sur le cycle des quintes, et de sol, on revient enfin à Ré. Mais avec le deuxième thème. Donc on n'est pas encore tout à fait. Et puis là du coup on retourne à nouveau en C, c'est-à-dire en 4-4. Tac. On n'est pas encore tout à fait arrivé parce qu'on n'est pas encore au thème euh, principal dans la tonalité principale. Donc on est encore en chemin. Et là le thème 1, hein, alors, on est en 63. Je reviens en 23. Juste pour te faire entendre ce thème-là, si tu regardes bien, il est en haut à la main droite, donc il est très dégagé. Alors que, en 63, donc si je reviens ici, le même met en Ré, et le thème est plus en haut, il est sur une voix intérieure. Comme le thème euh, principal d'ailleurs, hein. les trois notes répétées elles sont toujours au milieu, elles ne sont jamais en haut. Que voici. Sauf que son accompagnement est encore des réminiscences de toutes ces syncopes. Et là, oh, voici donc le deuxième thème, hein, à nouveau. Donc là, est toujours en Ré. Et le soliste, qui va accompagner, donc avec forcément une tonalité plus, euh, plus élevée. Et le cœur, enfin tout le monde arrive. Lux Eterna, c'est là que la lumière doit resplendir vraiment. Le point culminant de Marseille. Je l'arrête là exprès. Euh, donc tu vois, on a déjà fait tout un chemin avec deux thèmes qui s'alternent et avec des changements de tonalité euh, qui permettent... Donc on est parti, si tu te souviens bien, on est parti de sol. On est monté en do. On est descendu en sol et redescendu en ré. Donc à chaque fois, c'est le cycle des cartes. Hein. On part sur un sens et on revient dans l'autre sens. Euh, avec donc l'exploitation un petit peu des, des différentes cellules rythmiques, euh, voilà ce qu'on peut en faire. Je pense que je vais pas tellement changer l'harmonisation la, et l'accompagnement parce qu'il fonctionne. Par contre, cette partie-ci. Euh, donc, c'est un. Euh, euh, c'est un gimel. Euh, donc, il y a une façon de composer. Euh, du Moyen-Âge, on va dire, entre guillemets. Enfin, si, c'est ça, c'est une, une façon ancienne de composer. Il euh, y a des petits soucis non pas harmoniques quoi qu'ils vont venir quand on va rajouter le ténor, parce que du coup, ça rajoute une voix, c'est pas forcément le plus trivial dans un jumel. Mais, il euh, y a des soucis rythmiques. Écoute. <musique> Le problème est sur le cuillard là, tu vois. En fait on relance la phrase, mais au milieu d'une mesure. ça qui marche pas. Ça, ça ne marche pas. Euh, et tu verras qu'on le reprend à la fin et ça marche encore moins. <rire> euh, je le sais, parce que ben quand j'ai fait le draft 2, que je l'ai chanté, hein, c'était dans cet état-là, j'ai eu un mal de fou à mettre ça en place, parce que c'est bancal. Donc ça, il faut le régler. Euh, donc on sait qu'il y a ce point-là à régler, et je pense que ça va être une des parties euh, importantes de ce qu'on va faire aujourd'hui. Euh, sur la fin de ce Gmail, enfin, enfin le thème principal avec son harmonisation initiale. Et non seulement ça, mais pour bien montrer qu'on a bien bouclé, euh, bouclé la boucle, et ben, le soliste reprend son champ initial. Avec en plus le texte initial, hein, c'est Requiem Eternam, donc on repart sur le repos éternel. Et le cœur qui lui aussi fait son accompagnement initial. Donc bah ça, ça va être facile. Hein. Pour rajouter le ténor, je veux dire, c'est juste trivial parce qu'on va reprendre, puisque c'est l'idée, on va reprendre ce qu'on a fait au début. Et ici... Il faut bien se rendre compte que c'est la dernière phrase des instruments. Donc on ralentit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ici on les laisse mourir. Voilà. Et on reprend le jimel qui sert de conclusion. C'est le même que tout à l'heure. Presque, euh, on va l'écouter juste après. Ici j'ai noté, ici mirer. oui, histoire d'être un poil plus conclusif, au lieu d'avoir euh, ça. Je vais mettre, euh, donc ça. C'est juste un poil plus conclusif. C'est rien de transcendant. Euh... Voilà, et j'ai presque envie de le ralentir même un petit peu. Et le dernier gmail. Donc toi, même problème. C'est pas possible ça. Il ne peut pas être sur un temps faible. Et la dernière note qui est un ré majeur avec tout l'espoir que ça comporte. Ça s'est voulu et ça restera. Euh, par contre, ouais. Donc il faut retravailler un peu ce gymel et c'est donc ce qu'on va faire. Parce que globalement, euh, l'accompagnement, il n'y a rien de plus à toucher. Euh, la structure du morceau fonctionne, il euh, y a des belles parties instrumentales, avec euh, des belles parties de chœur, enfin, je trouve, hein. c'est euh, quelque chose qui, même avec le recul, tient bien euh, dans ce que je perçois, donc ça, on va pas le changer, mais, mais par contre, le Gmail, lui, il fonctionne pas, pas complètement. Euh... Eternum. Donc j'avais essayé de faire, en fait, euh, là, l'idée, c'était de faire une syncope, hein, tu vois, il y a des départs successifs, mais ça fonctionne pas. Après, il n'y a peut-être pas grand-chose à faire. Euh, ah oui, ce que je t'ai pas fait écouter, non plus, c'est au niveau du soliste, parce que s'il il me semble que le souci, il est là aussi, c'est que... Euh, c'est une syncope, c'est presque encore pire. Co Sanctis tuis in eternum, quia, quia, Tu vois, c'est... Ah, ça sonne pas ce quia, parce qu'il tombe sur... Pour la base, sur un temps faible, et pour les autres, sur un, un demi-temps. Ça, ça marche, enfin, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible, et quand c'est pas possible, et eh ben on change. Alors, euh... Comment on change euh... On peut laisser la base partir tranquille. Ça, ça marche déjà mieux. Ça, ça marche déjà mieux. Euh... Ouais, ça marche mieux. Alors après, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre... Euh... Ma prosody habituel, qui est de dire que le M se joue sur la dernière noire. Hein, et donc, du coup, il va y avoir ce léger tuilage. Voilà. Euh, on verra comment je mets le ténor là au milieu, mais euh, j'ai l'impression que c'est suffisant, quelque part, de faire ça. Euh, juste ça redresse la prosodie et le fait que les bases partent en avance ça permet d'avoir un petit élan bon ça part sur un temps faible mais c'est quand même sur un temps c'est moins pire que ce que faisaient les autres et donc ça donne cet élan pour la suite ça je pense que ça va fonctionner ouf et donc bah, je vais faire la même chose à la fin donc du coup euh ah oui, et puis à la fin ça marchait encore moins parce que j'avais rajouté ce silence qui était censé euh, permettre de donner un élan. Mais comme ça casse complètement la rythmique bah ça marche pas. Hein. <rire> tu peux pas casser comme ça la rythmique d'un d'un gmail. Ça marche pas. Et comme ça marche pas, et ben... Ah oui, en plus avec une... Ouais. J'avais fait comment c'est le premier Il y avait un léger ralenti mais tout léger. Euh, ça avec une boîte à clic, c'est-à-dire quand j'enregistre, euh, je mets un métronome quand même. Euh, ça passe. 58 c'est trop. Alors déjà, tu vois, il est plus lent que la première fois. Il a 72 alors que la première fois, il a 80. Ouais, c'est un poil lent. Euh, on dit pour que ce soit, hein, je l'ai sans doute déjà dit, pour que ce soit pas perçu comme un vrai ralenti, mais juste comme une petite euh, petite pause, il faut que ce soit à moins de 10% de changement. Euh, là, on est au-delà, hein, parce que 10% de doute, c'est 7%. Euh, donc en dessous de 65, ça commence à s'entendre. 58, il y a un vrai changement. Quoi. Euh, donc j'ai envie que ça s'entende un peu quand même, parce qu'il faut que ce soit un vrai ralenti, mais pas à ce point-là. Ok, ça ça fonctionne mieux. Donc, eh ben, même principe. Hein. Euh, donc ici, on va faire ça. Et puis j'ai chanté un coup cool soliste pour être sûr que tout va bien. Mmh. Oui, mieux ça. Et la dernière note, j'ai une vraie césure, elle est posée, ça c'est voulu, hein, c'est vraiment pour amener euh, ce ré majeur qui est donc quelque part un peu inattendu et en même temps tellement attendu. <rire> c'est voilà, c'est enfin, c'est pour le mettre en valeur quoi vraiment. C'est la dernière note et c'est la dernière note du cœur qui donc s'éteint, euh, les voix s'éteignent en dernier en emmenant le défunt vers sa demeure éternelle. Voilà. Euh, bah Pour un premier épisode sur ce Lux Eterna, je pense qu'on a fait un bon tour euh, du morceau. Je ne vais pas en faire plus. La prochaine fois, on ajoutera la partie de ténor, en voyant comment on peut faire euh, dans ce Gmail en particulier, pour introduire une voix alors que l'équilibre harmonique est déjà là. Hein, c'est conçu comme ça un hein, Gmail, c'est vraiment, t'as déjà cet équilibre là, d'autant qu'en fait il y a déjà quatre voix, puisqu'il y a le soliste plus les trois voix de cœur. Il euh, y aurait une solution un peu moche, qui serait de dire euh, les ténors doublent le soliste, mais ce serait vraiment dommage. Donc il va falloir y réfléchir euh, et parler un petit peu plus avant de bah, peut-être ce que c'est qu'un Gmail. Euh, donc ce sera euh, le sujet du prochain épisode. En attendant, euh, bonne soirée, bonne journée et à bientôt. Ciao, ciao